Salut les gars, comment ça va Je reviens de chez Micromania les gars, je me suis acheté une Switch, j'ai acheté Mario Kart et bientôt Mario Strikers, on se fera des lives dessus. Bon bref, je suis pas là pour vous parler de ça les gars, j'ai plein de trucs à vous dire, donc franchement ça fait plaisir de vous retrouver en vidéo. La miniature les gars, c'est Kini encore une fois, c'est le meilleur, c'est le meilleur les gars, des GG dans les commentaires pour Kini, c'est vraiment le boss. Donc il y a eu confusion avec ma dernière vidéo où je vous expliquais tout ce qu'il y allait avoir euh, comme amélioration dans la mise à jour d'aujourd'hui. Et je vous disais qu'on pourrait tester aujourd'hui. Alors oui, on peut bien tester aujourd'hui parce que tu peux jouer aujourd'hui, mais pas en ligne. Voilà, j'avais peut-être oublié de préciser ça, je l'avoue. Dans cette vidéo, je vais aussi vous dire les nouvelles légendes qui vont arriver. Bref, on va parler de plein de trucs et même de communication de Konami. Là déjà, tu t'attends à rigoler oui, on va rigoler les amis. Alors, le premier truc, c'est que oui, la mise à jour est donc sortie aujourd'hui. Elle est très grosse, hein, suivant les plateformes. Je ne vais pas te faire la liste parce qu'on s'en bat les couilles. Euh, tu peux retrouver cette vidéo donc, sur ma chaîne hier pour avoir tous les détails. Ce n'est pas de ça dont je vais te parler. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Mais la petite astuce, le petit, le petit cuisine plus de chez Konami, c'est que donc, c'est sorti aujourd'hui. Mais euh, bah, jusqu'au jeudi euh, 2 au plus tôt, euh, 10 h je crois, Et ben, en fait, euh, les services online euh, sont coupés. Mais dis-moi Jamy, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant sur le jeu Et Je ne suis pas Jamy connard, avec qu ce qu'il a celui-là ben, En attendant, tu t as, t as pas grand-chose à faire. En attendant, tu as les matchs amicaux. Alors, grosse nouveauté, maintenant euh, tu peux faire des matchs de 10 minutes. Bon, par contre, c'est contre l'IA. Euh, c'est des matchs amicaux, euh, ça pue la mer, oui on le sait, donc euh, pour l'instant jusqu'au jeudi euh, minimum tu peux faire que ça, donc oui oui c'est bien éclaté, oui oui oui oui oui oui oui oui, oui, oui c'est bien bien bien éclaté mais ceux qui ont pris la peine de tester auront déjà remarqué quelques améliorations notamment euh, un petit peu plus de réactivité, un petit peu d'amélioration dans les euh, changements de curseur etc. Donc, comme je l'ai dit déjà sur Twitter, pour tester vraiment cette mise à jour, attendez que ça revienne en ligne parce que tu ne te rends pas vraiment compte quand tu joues contre l'IA, tu t'en rends beaucoup plus compte quand tu enchaînes les matchs contre des vrais joueurs avec le online. Et j'espère surtout qu'on aura le retour des serveurs. L'autre information du jour, c'est l'arrivée de nouvelles légendes. Mais je me demande bien pourquoi ils rajoutent autant de légendes. De l'argent De la maladie. Donc, il va y avoir notamment euh, David Villa, euh, Peter Schmeichel, Van Nistelrooy, Dida et Tafarel Donc euh, c'est des vraies légendes. On va pas se mentir, c'est des vraies légendes. Mais il euh, n'y a pas que, il a pas que des vraies légendes. Oui, c'est pas tout puisqu'on aura aussi le retour d'anciennes légendes euh, aimées également. Hein. Euh, Nedved, bon, Oliver Kahn, Van Basten, Casillas. Il va également y avoir une version légende du Messi du Barça, une version légende. De Neymar du PSG. C'est pas moi, les gars. Moi, c'est, je, je, je vous donne l'information. C'est pas moi qui choisis. Franck Lampard, Reichard, Kieza euh, également. Pff, légende de la Juve, Kieza Ok euh, Je crois qu'ils n'ont pas compris le principe de légende. Attends, parce que là, c'est pas fini. Luis Figo, Roberto Carlos, Mataus, Del Piero, euh, Mataus, euh, de y a Mataus, Baer, Mataus de l'Inter, puis du Bayern, Mataus de l'Inter, tu vois, c'était pas le même Mataus. Sech, Sidor, je vous l'ai dit, David Villa, Alonso, Van der Waard, Upamecano, Morientes, Zamorano. Et j'ai vu aussi passer, alors je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, mais avec Konami, ça étonnerait personne que ce soit vrai, euh, Ansoufati. Fati, légende du Barça. Bah, tu sais, t'as bien Neymar, Légende du PSG, en dessous Fati, bah oui, bah oui. Bientôt, ils vont te mettre un, un mec qui n'a pas encore joué avec l'équipe, tu vois. Légende du club. Mais Konami, les légendes du club, c'est pas ça. Bon, bref, il y a bien un ou deux mecs qui vont réussir à défendre Konami à trouver une excuse. Mais c'est pas grave. Je j'ai pas allumé les lumières. Au moins, t'as la liste. T'en fais ce que tu veux. C'est pas mon problème. Dans la journée, Konami nous a gratifié d'un petit moment de bonheur, un petit moment de grand plaisir, une communication lécher aux petits oignons comme ils savent le faire et comme on en a l'habitude sur Twitter avec une petite vidéo où l'on voit euh, trois mecs euh, qui euh, parlent avec Gérard Piqué qui est en train de jouer et qui réagissent à ce qu'il fait. La vidéo n'a strictement aucun intérêt, tu vois aucun intérêt. C'est comme regarder l'accouplement de deux hérissons, tu vois bon à part s'il si est 4 heures du matin, que tu rentres de boîte, que tu es un peu bourré, que tu te poses sur le canapé, tu allumes la télé et après tu es trop loin pour changer de chaîne, tu restes là dessus. Moi bon, tu regardes, tu vois, mais aucun intérêt. Sauf que moi, il y a quand même un truc qui me fait réagir, tu vois. C'est que là, dans cette vidéo, tu as quand même trois mecs, plus Gérard Piqué, qui voient la même chose. Ils voient notamment des menus dégueulasses avec du jaune fluo, du bleu fluo. Il n'y en a pas un à un moment. Tu vois, même Gérard Piqué, il a 35 piges, le mec, il est plus jeune que moi. À un moment, il dit pas. Et eh les gars, vous trouvez pas que c'est quand même franchement dégueulasse cette couleur Non, non. Non, il est comme ça, ça choque personne, il en a strictement rien à foutre, tu vois. Tu pourrais lui jeter des crottes au visage, qui réagirait pas, il a pris son chèque, lui, il est pas là pour ça. Bon, bref, il y a juste ça, ça m'a fait un petit peu rire, tu vois, je voulais vous en parler. Alors bien sûr, il y en a qui me disent, mais Luthor, tort, c'est pas important les couleurs, si c'est important les gars, tout part de là. Parce que là, rien n'est important dans la vie, tu vois. C'est pas important de passer un petit coup d'aspi chez toi, bah non, sauf que si tu le fais jamais, au bout d'un moment, bah, c'est que t'es un crasseux, il y a ça de poussière, tu vois. C'est les détails, et dans les détails, bah Konami, ils sont nuls. Donc, ça n'a pas d'importance pour nous, parce que nous, on est habitués au jeu. On est habitué à des menus dégueulasses. On s'est même habitué à ces couleurs à force d'y jouer. Mais tous les nouveaux, les jeunes, les mecs qui viennent d'autres jeux, quand ils voient ça, ben moi, j'en connais, ça les a refroidis direct. Ils ont vu ça, ils ont dit, c'est quoi On est sous Windows 95 et ils se sont barrés. Donc oui, il ne faut pas penser qu'à sa gueule. Il faut se dire que le jeu doit attirer plein de gens, de plus en plus de gens. Et surtout, un public rajeuni pour que le jeu fonctionne, marche, qu'il y ait plus d'argent investi. Et du coup, que nous aussi, on en profite et qu'on ait un meilleur jeu, tu vois. Si on se dit juste, bon, moi, je m'en fous, ça ne me dérange pas. Bah, les gars, on n'avancera jamais, tu vois. Bref. Bon voilà, c'était la petite vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. C'était Luthor, je vous embête pas plus longtemps. Des bisous les amis, ciao.